Hier, je faisais des recherches sur Shay Patrick Cormac, et en fouillant bien, je suis tombé sur quelque chose de super intéressant. Enfin, je devrais plus dire quelqu'un de super intrigant. Si je vous dis Valise El ça vous dit quelque chose Alors, si vous avez une bonne mémoire, vous me direz qu'on l'aperçoit Assassin's Creed Revelation. Mais beaucoup d'entre vous sont arrivés en cours de chemin et n'ont pas encore fait révélation ou ne s'en souviennent tout simplement plus. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on reprend les OU ici. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et eh bah ben, comme c'est l'épisode qui relance la série, je vais vous faire un bref résumé. C'est une série de vidéos retraçant la vie des personnages de l'univers d'Assassin's Creed. Je vous invite donc à aller voir les épisodes déjà sortis sur la chaîne, ça fait un bon bout de temps maintenant. Et pour ceux qui veulent passer directement au vide du sujet, je balance l'intro. Pour faire bref, valier est né à Valak un état indépendant de Roumanie. Il fut loyal à la confrérie des assassins pendant près de 10 ans. Ce ne fut que lorsque les assassins firent une trêve avec les ottomans, qu'il quitta leur rang pour rejoindre les templiers, se sentant trahi et ayant comme nouvel objectif de se venger à la fois des ottomans, mais aussi de ses anciens frères d'armes. Je sais pas pour vous, mais moi ça me rappelle brièvement quelqu'un. Avant d'approfondir le sujet, je sais pas si vous le saviez, mais Seltrada, le nom de Vali, signifie trahi en roumain. Un destin qui était donc tout tracé pour ce jeune homme si on se fie à l'étymologie. Du coup je disais, alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, il rejoint les assassins pendant une durée de 10 ans. Il se fait entraîner comme tout bon assassin. La paix des assassins avec le sultan ottoman Bayezid II va, va le pousser à rejoindre les Templiers, considérant cette paix comme une trahison. Mais pourquoi ça allez-vous me demander? Tout simplement parce que les Ottomans ont humilié les Valak, ils ont envahi cette région, mais aussi parce qu'un assassin très connu ottoman du nom de Ishak Pachak avait assassiné son idole secrète, dénommé Vlad Tepes. Vous en avez sûrement déjà entendu parler parce que c'était un des personnages incarnables dans Assassin's Creed Revelation en multijoueur. Grâce à tout l'entraînement qu'il avait reçu lors de son intégration à la confrérie, Vali fut rapidement considéré comme l'un des plus redoutables agents des Templiers, comme ce fut le cas avec Shay Patrick Cormac deux siècles plus tard. Il ôta la vie à bon nombre d'assassins jusqu'à ce que l'un des apprentis du mentor Ezio Auditore da Firenze le lui reporta. La suite, si vous avez joué à Assassin's Creed Revelation, vous la connaissez. Ezio, avec l'aide de son apprenti, commence à traquer Seltrada qui se fut repéré alors qu'il tuait des soldats ottomans. Après plusieurs tentatives pour l'arrêter, Vali réussit tout de même à échapper au mentor italien. Ce n'est que plus tard, après avoir enlevé deux assassins, qu'il attira de nouveau l'attention d'Ezio et le mena droit dans un piège. Alors que ces derniers font ça pour aider ses deux frères, Vali attaqua le repère de Galata, QG du mentor à Constantinople. De nouveau, Vali tenta de prendre la fuite, mais cette fois-ci, son agilité ne lui suffira pas. L'apprenti ayant reporté les activités du Templier à son temps lui sauta dessus et lui ôta la vie. Ses dernières paroles envers le mentor furent pour lui expliquer ses agissements. Jadis, votre credo m'était aussi vital que l'air que je respirais. Mais lorsque les Turcs ont envahi la Valachie, et que les assassins n'ont rien fait pour les arrêter, j'ai perdu la foi. Si les croyances d'un homme ne lui servent pas à protéger son peuple, sa terre... Et sa famille, que pourrait-elle apporter au monde La paix soit avec toi. Plutôt atypique comme histoire quand on n'y avait pas fait attention et qu'on se dit que Shane n'était pas forcément le seul assassin à avoir rejoint les Templiers. Alors effectivement, on avait le cas de l'assassin qu'Edward assassinait au début de Assassin's Creed 4 Black Flag, donc Duncan Walpole qui avait lui aussi rejoint les Templiers pour leur revendre le petit cube, je sais plus comment il s'appelait, mais ça reste tout de même atypique et ce personnage n'était pas très connu, certes son histoire est assez courte, mais c'était quelque chose de plutôt intéressant. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude faites-le nous savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à nous y donner des idées pour les prochaines ou ici, et on n'oublie pas le petit abonnement et le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine les gens et sérénité.